Alors maintenant, on va voir les thérapies non pharmacologiques, justement, dans, dans le traitement de la schizophrénie. Donc, je n'ai pas abordé toutes les psychothérapies. Euh, il est important de se souvenir que le, la remédiation cognitive est extrêmement efficace dans les symptômes cognitifs de la schizophrénie. Donc ça, c'est une thérapie qui a montré son efficacité, mais qui est difficile d'accès, parce qu'il faut trouver euh, un ou une neuropsychologue formée pour euh, la pratiquer. Donc on va voir maintenant les données d'efficacité concernant deux techniques de stimulation qui sont la RTMS. Donc, Il s'agit de poser une bobine euh, sur le, le scalp et d'induire un courant électrique perpendiculaire à la stimulation magnétique. Et la TDCS que vous voyez ici, qui a l'avantage en fait d'être portative et qui induit euh, donc un courant euh, direct de stimulation transcranienne. Donc, euh, malheureusement, pour les hallucinations résistantes, il n'y a pas d'efficacité de, qui a été retrouvée euh, ni pour la TDCS ni pour la RTMS et euh, par contre la tdcs a montré une efficacité dans les symptômes négatifs de la schizophrénie il ici avec une taille d'effet légère à modérée avec deux stimulations par jour à haute fréquence. Donc la sismothérapie reste efficace dans la schizophrénie, notamment pour les formes qui ne répondent pas euh, au traitement euh, médicamenteux. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'elle euh, ne conduit pas à un déclin cognitif chez le patient, donc il y a une préservation euh, du capital euh, et donc euh, une efficacité à moyen terme. Donc ça reste un traitement qui peut être proposé dans les formes euh, très résistantes de, de schizophrénie.